Le stage Initiateur Canyon s'adresse à tous les licenciés qui, pratiquant au sein de leur club, sont entrés dans une démarche de qualification en validant leurs différents niveaux de passeport, et notamment le vert, qui sanctionne la possibilité d'entrer en formation Initiateur. Le découpage de la formation s'organise autour de quatre grands axes. Les techniques verticales, techniques de corne, techniques aquatiques La connaissance du milieu, avec toute une partie théorique qui suppose un, un aller-retour entre la pratique et, et des temps réservés à, à des cours en salle. Et enfin des compétences en matière d'encadrement à proprement parler, puisque c'est là la, la vocation première de l'initiateur. La première partie de notre stage s'est déroulée en Sierra de Guara où nous avons eu la chance de trouver de très belles conditions. On muy fresquito. La seconde partie de notre stage s'est déroulée dans le massif du avec un repérage du canyon du Vialet pour la première journée et sur le second jour la mise en situation pédagogique de nos candidats qui recevaient la section sportive du collège des Aigreurs. Quand on frotte les mains comme ça, ça veut dire quoi Le rocher glisse. C'est que j'ai compris. C'est un stage de